Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Alors quand on dit eucalyptus citronné, en tout cas eucalyptus, on se dit Ouah, super, je vais bien respirer, ça va être cool, ça va être expectorant. Alors pas le citronné. Alors si vous cherchez de l'eucalyptus dans ce but-là, à ce moment-là, prenez de l'eucalyptus radié, par exemple, parce qu'il existe plein d'eucalyptus, mais l'eucalyptus citronné n'est pas du tout fait pour ça. En fait, euh, l'eucalyptus... Alors déjà, je vais vous donner le nom latin. Eucalyptus citriodora. Voilà. Ça, c'est le nom latin. Euh, donc, celui-là n'est pas expectorant, parce que donc il ne contient pas d'eucalyptol. De, euh, il va contenir... En grande quantité, son, son, son composant principal, on va dire, c'est du citronellal Et le citronellal c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans la citronnelle. Donc, ça va plus se rapprocher de la citronnelle et pas du tout de l'eucalyptus. Alors, ces feuilles, l'eucalyptus, ces feuilles euh, ont une odeur de, de citron, hein, puisqu'on retrouve toujours ce côté citronné. C'est un arbre qui peut faire 50 mètres de haut. C'est un arbre qui peut être très, très grand. On va le retrouver, dans. on pense souvent à l'Australie avec euh, l'eucalyptus. Voilà, mais vous en trouvez aussi en méditerranée vous en trouvez en chine vous en trouvez en amérique du sud vous en trouvez en afrique euh, après euh, la, la concentration en citron et l'al va dépendre aussi de la provenance. Alors d'après euh, Cécile Maé, en Chine, euh, ça va être le plus euh, concentré à 85%. Ensuite, en Afrique, euh, en, en Amérique du Sud au Brésil, vous allez avoir à 80%. Et en Afrique, à 60%. Moi, celui-là, j'ai regardé, il vient de Madagascar. Donc, c'est pas le plus concentré. Mais en tout cas, euh, je ne m'en servirai pas, évidemment. Vous l'aurez compris, pour le côté expectorant, mais bien pour... On va en parler. Alors, euh, petite chose, s'il y a bien une mise en garde, c'est qu'il est irritant pour la peau. Donc, j'ai l'habitude de vous le dire, de toute façon, euh, toujours dilué, idéalement à 20%. Vu les propriétés, je vous le dis, anti-inflammatoires, c'est bien de le diluer avec euh, euh, du, du macéral viluarnica ou n'importe quelle huile végétale. Ça fera son petit effet. Euh, pour les contre-indications femmes enceintes pas, pas euh, femmes enceinte de moins de 3 mois pour les enfants très dilué plus que 20 euh, à partir de 3 ans c'est une huile essentielle que vous pourrez l'avoir à royale on va dire vous pouvez l'utiliser en voie cutanée vraiment pour ça elle est très très bien euh, voie orale il vaut mieux pas sauf sur euh, euh, prescription médicale et alors en inhalation, en voie atmosphérique, vous allez avoir plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que c'est quand même une huile essentielle qui est aussi un petit peu irritante quand on la respire. Donc, euh, même si elle a de belles propriétés, il va falloir, si vous le faites en, en, en inhalation, la mélanger avec euh, d'autres huiles essentielles, faire une synergie pour qu'elle ne soit pas toute seule. Euh, et à ce moment-là, ça sera bien. On dit aussi que c'est une huile essentielle qui euh, repousse les moustiques. Donc quand vous faites une synergie euh, que, vous le mette, que vous le mettez, que vous la mettez en synergie avec d'autres huiles essentielles, vous allez pouvoir euh, faire partir les moustiques quand vous les mettez en voie atmosphérique. Euh, pour la voix cutanée, donc je vous ai dit c'est est un puissant anti-inflammatoire quand il est en synergie avec la Golterie c'est euh, vraiment super euh, si vous avez de l'arthrose de l'arthrite, des courbatures euh, des... Euh, euh, des, des contractures musculaires, des torticolis, des, des tendinites, enfin dès que vous avez des problèmes musculaires, à ce moment-là, vous, vous utilisez euh, l'eucalyptus citronné en synergie avec la coltérie, c'est super et évidemment une huile végétale pour euh, diluer le tout. Elle est aussi anti-infectieuse, euh, donc elle va calmer les démangeaisons si vous avez euh, zona ou si vous avez des piqûres de moustiques. Elle est très très bonne pour ça aussi. Et elle a un côté, euh, euh, donc toujours pour son côté anti-infectieux, vous, vous pouvez l'utiliser en massage sur le bas-ventre pour les infections urinaires. Et elle est aussi hypotensive. Euh, pour euh, ce qui est de l'olfaction, elle va avoir un côté euh, anti-stress. Euh, donc, c'est pas. On peut dire calmante et revitalisante, mais calmante, pas dans le sens où elle va vous, vous endormir. Elle va juste vous déstresser et vous redonner un coup de peps pour avancer. Donc si vous vous faites des sticks à inhaler, vous la mélangez en synergie avec d'autres huiles essentielles euh, pour avoir ce côté peps. Et à ce moment-là, vous pouvez l'inhaler euh, sans, euh, sans problème. Voilà pour l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Alors dans les planches de Sophie, vous la retrouvez dans quoi ben Vous la retrouvez évidemment sur la carte arthrite, polyarthrite, arthrose, évidemment. Pour le mal au dos, bien sûr. Pour les tendinites, ça on en a parlé. Donc tout ce qui est tendinite, torticolis. Vous allez aussi l'avoir pour tout ce qui est sciatique. Voilà, donc ça, c'est vraiment les douleurs musculaires, etc. Euh, son, son top, Ce hein, top du top. Vous avez aussi pour les règles douloureuses. Donc là, ça va être savoir avoir un côté calmant de la douleur quand vous faites un massage sur le bas-ventre. Vous, vous la retrouvez aussi sur la carte Zona pour éviter les démangeaisons. Et vous l'avez euh, sur la carte hypertension, puisque elle va dilater les vaisseaux et elle va pouvoir vous aider en cas d'hypertension. Donc voilà pour l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. J'espère que vous avez appris certaines choses, que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao